Alors je m'appelle Jordan, je suis danseur amateur depuis, j'ai commencé la danse il y a environ 13 ans, 12-13 ans, j'ai perdu le compte et voilà. Alors bonjour, moi c'est Laura, je suis animatrice danse depuis l'âge de mes 19 ans, j'ai 25 ans et je suis animatrice danse au sein de l'association Danse et Mantes que j'ai créée il y a maintenant 3 ans dont je suis la présidente et euh, je pratique de la street dance pour des jeunes de 3 à 25 ans. Euh, à côté de ça, j'essaye de monter ma micro-entreprise en tant que danseuse. Pour pouvoir proposer des prestations en danse, c'est aussi des prestations de contes et de petites formes artistiques dans les structures des organismes qui le souhaitent. Euh, bah, c'est Laura qui m'a contacté, donc c'est une fille que je connais depuis pas mal d'années déjà. Et euh, voilà, qui m'a contacté, qui avait pensé à moi. Euh... Voilà. Elle m'a contacté via Facebook, elle m'a demandé si j'étais intéressé par le projet, m'a expliqué. Et voilà, j'étais direct chaud, ça, ça a vraiment quand même euh, super intéressant en fait au niveau, enfin, au niveau artistique du moins. Et, et ouais, ça peut donner une bonne expérience, donc euh, voilà. Alors moi je suis rentrée dans ce projet parce que j'ai fait la rencontre de Loïc Martin, le réalisateur, directement sur les réseaux, sur Instagram. Où euh, de là j'ai pu euh, voir un petit peu son travail, euh, on s'est suivi et de là euh, on a commencé à discuter de, de projets, de, de son travail à lui, de, de mon travail aussi. Je suis aussi modèle photo donc euh, du coup on a discuté un petit peu autour de la, de la photographie et on est venu euh, sur la vidéo. Donc euh, sur la thématique du tournage et euh, il m'a parlé du festival Nikon euh, qui souhaitait pouvoir euh, participer à ce festival, qui a lieu donc début février 2021. À la suite de ça, euh, puisque je suis danseuse et puisque moi dans mes plus grands rêves, j'aimerais pouvoir euh, tourner dans des dans des clips ou en tous les cas des vidéos euh, en tant que danseuse et promouvoir un petit peu ma pratique de la danse. Du coup, de là, on a pu conclure d'un projet, de ce projet-là notamment, donc d'un projet de vidéo avec un plateau d'échecs et de la danse directement sur la thématique du jeu et pouvoir un petit peu mêler la danse tout en étant acteur et moteur participant d'un du, jeu à terminer à accomplir avec plein de choses qui vont se passer durant le tournage et le film. Alors, bien, Honnêtement, j'ai pas trop d'appréhension, au final. Parce que, ouais, autant ça m'excite. je suis impatient de faire ça. Mais pour le coup, là, pour l'instant, je pense à l'entraînement, en fait, avant tout. Je pense à la Corée, ce qu'on peut rajouter, ce qu'on peut taffer, ce qu'on peut... Enfin, voilà. Je pense euh, juste pour un sens à l'entraînement, et pour moi c'est tout ce qui compte pour, sur le moment. Alors moi de ce projet, euh, j'attends bah, déjà qu'il puisse plaire aux deux parties, c'est-à-dire aux réalisateurs et aux danseurs. J'ai demandé à Jordan de me rejoindre sur ce projet parce que bah, c'est un danseur que, avec qui on a déjà eu collaboré et qui est très bon danseur. Donc à nous deux, on a nos deux univers artistiques au niveau de la danse, donc ce qui peut rajouter beaucoup de, beaucoup de choses au-delà d'une chorégraphie hyper synchro. On a tous les deux nos fibres de danse qui, à deux, en osmose, fait propose en tout cas une belle rencontre artistique dansée. Et ce que j'attends énormément de ce film, c'est que bah il puisse déjà rayonner, rayonner pour vous, pour pour rayonner pour euh, pour les personnes qui nous suivent, pour pour toutes ces personnes qui voilà qui souhaitent voyager à, à travers l'art et à travers la danse, à travers aussi les, les montages, le film. Et euh, j'attends de, de ce film qu'on passe euh, et un très bon moment tous ensemble et euh, qu'il y ait et de la danse et du jeu et euh, et de la rigolade et que ce soit euh, que ce soit un film qui puisse vraiment euh, Plaire à beaucoup et qu'on puisse toucher le grand public et notamment aussi beaucoup. Je le fais pour dans ces mentes, pour mes jeunes, pour qui aujourd'hui on est en stand-by à cause de la crise. Mais je pense très fort à eux et on lâche rien et voilà. La dernière chose que j'ai ajoutée, c'est voilà, c'est dans ces mantes, c'est un projet qui est pour vous. Je, je, je, on, on met vraiment l'accent pour dans ces mantes, et j'ai bon espoir qu'un jour à terme, on puisse réaliser un projet comme ça avec les jeunes de dans ces mantes. Euh, J'espère en tout cas, c'est ce que j'attends beaucoup de pouvoir promouvoir les jeunes sur des sur des collaborations de, de ce type-là.